Les insectes. Ces petits êtres à six pattes habitent de très nombreux habitats sur terre ou même sous l'eau. Ils jouent un rôle central dans les écosystèmes car ce sont de grands pollinisateurs. Entre les fleurs et les insectes, c'est une longue histoire d'amour. À la réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, on trouve de très nombreuses espèces d'insectes. Certaines sont même considérées rares.